La loi handicap du 10 juillet 1987, renforcée par celle du 11 février 2005, impose aux entreprises françaises d'au moins 20 salariés d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Société Générale a mis en place un accord d'entreprise et a créé sa mission handicap en 2007. La sensibilisation. Sensibiliser consiste à casser les préjugés. Lorsque nous parlons de handicap, nous pensons souvent aux personnes en fauteuil roulant. Or le fauteuil n'est que l'arbre qui cache la forêt du monde du handicap. Niveau performance 93% des entreprises sont satisfaites de leurs travailleurs handicapés et 82% des salariés ayant un collègue handicapé les trouvent aussi performants. De plus, 88% des salariés trouvent l'expérience enrichissante. Le recrutement Recruter un collaborateur en situation de handicap permet d'augmenter directement le taux d'emploi via des CDD, des CDI bien sûr, mais aussi via l'alternance, l'intérim ou les stages de découverte d'entreprise et de fin d'études. Grâce au partenariat ciblé avec les écoles et les universités, le sourcing des candidats est particulièrement qualitatif. L'intégration Un recrutement réussi passe par une intégration de qualité et permet de réussir son parcours professionnel. Accueillir un collaborateur en situation de handicap est une tâche qui incombe au manager et au RH avec l'aide de la mission handicap. Cette intégration reste néanmoins l'affaire de tous. Le maintien dans l'emploi Le maintien dans l'emploi est l'adaptation de l'organisation et ou du poste de travail et permet aux travailleurs handicapés de réaliser pleinement leur mission. Il peut consister à aménager les horaires, mettre en place des outils technologiques adaptés, des outils de communication spécifiques, ou mettre à disposition des transports adaptés pour les trajets travail-domicile. Attention, seulement 15 à 20% des situations nécessitent une adaptation de poste ou du temps de travail. Les experts de la mission handicap sont disponibles pour vous épauler au quotidien, dans l'ensemble de vos démarches et favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Retrouvez la liste des contacts de votre entité et toutes les informations utiles sur mission.handicap.socgen.com Toute l'actualité du handicap et de l'emploi sur www.tousunique.fr